Salut les boys, c'est Winman. Content de vous voir aujourd'hui. Je vous fais la review numéro 185, le Jack Herrer de CanaFarm. Très content de vous voir. Euh, cadeau de Axel. Axel, c'est le troisième produit que je vais essayer de lui. Euh, écoutez, j'ai essayé le Pink Kush de CanaFarm. Un Pink Kush vraiment euh, très bien qui goûtait le Pink Kush. Euh, et aussi le Blackwater, un produit là, qui a été euh, commandé d'après moi de du BC. Euh, J'ai adoré le Blackwater, vraiment un gros merci Axel. Euh, ici là, le Cana c'est écrit 19.2% euh, THC. Le Jackera, j'avais déjà essayé ça à la SQDC. Euh, je pense que c'est la compagnie Soleil, je ne voudrais pas me tromper. J'avais trouvé ça quand même agréable comme goût, le Jack Herrera. Je pense que aussi le Jack Herrer avec Dubon et j'ai pas eu la chance de l'essayer. Pourtant, ça fait longtemps qu'il est, euh, qu est disponible à l'SQDC. Euh, c'est une question de temps avant que je puisse l'essayer, le Jack Herrer de Dubon. Euh, canaforme hein, c'est le euh, côté médicinal. Il donne beaucoup d'informations sur le cannabis quand vous achetez du médicinal. Euh, Axel, il m'a écrit sur son euh, papier Ziploc. Là, euh, il y a 0,7... Je sais pas si c'est 0,7... Je sais pas si c'est une erreur que tu as faite. 0,7% de terpinolène. Euh, 0,1 pinène. 0,1 trans-ocimène. là, c'est... Euh, petit odeur de parfum, d'après moi, euh, 0.2 de Myrsen. Donc, je sais pas si c'est 0.7, je sais pas si c'était peut-être plutôt 7%, parce que 0.7, c'est même pas 1%. Et puis, euh, alright, les boys. Il y a un gramme là-dedans. Un gros merci, mon ami. C'est une très grosse quantité. Merci, c'est trois cannabis que tu m'envoies, Axel. Très, très apprécié Merci beaucoup. Alright. Ça sent quelque chose, mon homme. C'est sûr que ça sent quelque chose. Alright, un petit peu sec. Désolé, les boys. Un beau petit look. Ça n'a pas rapport là, avec euh, des, des, des, des cocottes là, comme euh, tweed, le canopy, vous savez de quoi je parle. C'est des belles petites cocottes standards. Euh, si je regarde avec la loupe, par rapport au tricot hein? Très bien. Rien d'extraordinaire, mais euh, rien d'effrayant non plus. C'est bien. C'est très bien. Alright, je vais mettre ça de côté. Merci beaucoup pour la quantité. On va rouler ça le là, là, Je roule euh, du smoking bleu. Euh, je l'aime bien. Encore une fois. Euh, de la misère à décrire un peu le papier. Un que je commence à un petit peu moins aimé, c'est euh, un des produits raw. J'aime beaucoup le raw, mais il y en a un que j'aime un petit peu moins, je vais essayer de le trouver. Là ici, j'ai l'original classique. En tout cas, je suis en train d'aimer plus le smoking bleu. Le papier euh, Raw est un petit peu brun. Pe Peut-être peut que ça donne un petit goût de rien. Peut-être que je me trompe. J'ai tellement de papier que je. Ma misère à. À différencier ça. Je commence à aimer mieux les papiers blancs. Là. Je pense que je commence à m'ennuyer de mon vieux zigzag. Euh... J'étais habitué à ça. Depuis la dernière année, euh, depuis que euh, la SQDC est ouverte, on dirait que depuis la dernière année, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de papier euh, organiques, euh, non blanchis. Et puis, on, on m'a dit que peut-être ça donne un petit goût, là, ces, ces, ces, ces papiers-là. Là. Donc, j'ai eu beaucoup de papiers euh, par cadeau. Donc, c'est pour ça là, que... Je vais pouvoir essayer du papier qui est non biologique, du papier régulier blanc. Cannabis, papier, euh, même le cote, on utilise toujours un cote en carton. Euh, vous connaissez mon cannabis, mon deuxième cannabis préféré. Mon premier c'est le Dossidos. le deuxième là où j'ai fait une vidéo dernièrement c'est le Duff Pink, le Duff Boy Pink. Euh, la personne qui m'avait donné ça, c'est le youtuber rapper OG Puff officiel. Euh, ben lui, m'avait donné, il m'a donné un petit Q, pas en carton, mais en vitre. Euh, donc la, le Q en vitre, euh, différents papiers, différents cannabis, ça peut jouer, ça peut jouer euh, au bout de la ligne. Quelqu'un a un Girl Scout cookie. L'autre a un autre Girl Scout Cookie poussé euh, par deux personnes différentes. Tu prends deux papiers différents. L'autre prend un carton. L'autre prend un bout de vitre. Un moment donné, le goût est différent. Il change. Alright. Donc, euh, quand j'ai vu ça, Jack Herre, euh, de Cana Farm, je savais que sûrement j'allais aimer ça dû au fait que je l'avais déjà essayé, d'après moi, avec... Euh, pas good supply, je veux dire, je pense c'est Soleil. On va chercher immédiatement. Donc, on vient de chercher le Jack RR. On sait que le site, la SQDC, a été modifié un peu. Euh, exactement, exactement. J'avais essayé le Jack RR. C'est le renoué euh, de Soleil. Considéré un sativa. Exactement, exactement. Euh, je viens de voir ici aussi que le Rio Bravo, un euh, cannabis que j'ai présentement, que je vais vous présenter la semaine prochaine, mais ben le Rio Bravo est aussi un Jack RR. Et à la SQDC, il y a un troisième, écoutez, il y a quatre Jack RR à la SQDC. Renoué de Soleil, Rio Bravo de Edison, le Sunday Special de Riff et le Jack Herrera de Dubon que j'ai pas été capable de me procurer et il n'est pas disponible sur le site de la SQDC donc je répète, le Rio Bravo c'est un Jack Herrera je l'ai présentement chez moi je vais pouvoir vous le présenter la semaine prochaine Jack Herrera, Canaform, merci Axel je vais regarder s'ils disent un petit peu les mêmes arômes Ils ont vraiment réduit les, les, les, les, les terpènes. C'est vraiment changé. Le CDSQDC a changé un petit peu. Euh, là, j'ai cliqué sur le Rio Bravo. Puis habituellement, ils mettraient les arômes en haut, à côté là, du euh, pourcentage de THC, puis euh, du symbole Sativa. Mais là, ils ont enlevé là, le, le arôme fruité, euh, sucré. Ils ont écrit terpène dominant Terpinolène. Puis, ils ont mis le symbole d'une pomme. Donc, terpinolène, hein, c'est les fruits. Et puis, quand on descend en bas, euh, il, ça a un petit peu changé. Arôme, ils te mettent une pomme. Ils te mettent une pomme. Terpinolène, ça c'est fruité, terpinolène. T'arrives à des arômes naturels, floral, citronné, boisé. Yoker, aucun pomme, aucun fruité, puis dans les terpènes, ben là ils réécrivent terpinolène, cariophyllène, myrcène. Mais vraiment le symbole d'une pomme. Ça c'est le Rio Bravo, euh, le Renoué de soleil encore. Là, les autres ils écrivent myrcène. Pourtant c'est tout du Jackerer. Le je vais aller voir le riff, le riff ils mettent myrcène. Mais vous savez très bien que Riff et Soleil, c'est la même compagnie. Donc peut-être que le Riff, vu qu'il est de plus haut de gamme, quand que la batch est moins belle, il crée ça à Soleil. Mais à Soleil, ils font pousser leur propre cannabis dans des serres avec moins d'électricité. Ils utilisent beaucoup plus le Soleil. Donc c'est pour ça que le nom s'appelle Soleil, pas de L. Euh, mais moi, je pense qu'une petite passe-passe là-dedans. Là, que quand Riff n'est pas satisfait de leur cannabis, il y a ça à Soleil. Leur compagnie bas de gamme. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Et puis on va terminer avec le Jack RR de Dubon. Troisième euh, terpène complètement différente. cariofilène. Donc quand tu achètes du Jack RR à la SQDC, chaque compagnie a mis un petit peu sa touche personnelle. Donc d'après moi, chaque compagnie a modifié le Jack RR à leur façon. Donc euh, Là, ceux qui ont connu le Jack Error dans le passé, euh, moi je ne l'ai jamais connu dans le passé. J'ai vraiment découvert ça à la SQDC. Il faudrait leur demander c'est quel qui se rapproche euh, du Jack Error original. Euh, comme moi, je vous ai vraiment dit que le Blue Dream, c'est vraiment Aurora qui ressemble au Blue Dream original de la rue. Alright les boys. Donc, euh, j'allume ça. Écoute mon chum, j'ai bien aimé ton pinkush de Canaform. J'ai capoté sur ton Blackwater du BC. Écoute. Soleil, il se démarque mon homme. Euh, le Renoué de soleil, le Jack Herre de soleil, moi je l'aime mieux au goût. Je me rappelle que je l'avais aimé. Celui-ci, euh, le petit point 1 de Trans au D'après moi, il y a un petit goût de parfum. J'aime un peu moins ça. Je un petit peu déçu. Euh, il sent il sent pas meilleur que qu ce qu'il goûte, mais... Il y avait de l'air pas si pire que ça quand tu le sens. Ça euh... me fait penser un peu au Yin yang que j'ai essayé dernièrement, là, la vidéo auparavant. Pour ceux qui s'interrogent, où est la vidéo Yin yang J'ai fait un petit test, euh, j'ai envoyé ça sur euh, mon Patreon. Donc euh, tous ceux là, qui me donnent euh, 2$ par mois ont accès à cette idée-là un petit peu plus tôt que les autres. C'est un test que je fais, vous savez les boys. Euh, J'essaie de donner le plus de, co de contenu possible. J'essaie de, de faire ça du mieux que je peux, les boys. Parfumé. Parfumé. Euh, pourtant, tu avais écrit ici, euh, Terpinolène.7. Terpinolène, ça veut dire fruité. Quand même fort, ce un Sativa, mais tu le sens qui est, qu est fort dans la bouche. Ouais, pas à cause de. <coughs> pas à cause que ça a été mal rincé, c'est pas ça que je voulais dire. Faut vraiment écouter Weedman pour avoir euh, l'idée, le cœur juste pour euh, les arômes. C'est tous des Jack Herrera différents, les boys. Il euh, faudrait que tu ailles voir là, la vidéo de Winman pour le renouer de soleil. Tu as juste à faire une recherche dans YouTube. Euh, ça va être facile à trouver. D'après moi, je l'avais beaucoup plus aimé là, que celui-là ici. Vraiment plus. Vraiment des prix vraiment différents. Euh, pour le Jack Herrera à SQDC, Jack Herrera de Dubon, c'est 25 dollars. Le Jack Herrera de Renoué, quand même similaire, 25 dollars 90. Donc c'est le même prix, c'est 1$ dollar de différence entre Soleil et la compétition Dubon. Et quand on regarde le euh, Riff, Riff euh, c'est un peu le haut de gamme là, de Soleil, le haut de gamme de Afria. Euh, le, je sais, je viens de me tromper, ok? Le haut de gamme d'Afria, c'est Broken Coast. Et puis, euh, le bas de gamme, c'est Soleil. Et donc, le milieu de gamme, c'est Riff. Ok? C'est Afria, c'est Broken Coast. Donc, Riff, avec leur Sunday Special, le Jack Herer, c'est pas 25$, c'est pas 25$,90$, 27,90$. Et le plus dispendieux des Jack Herer à la SQDC, eh bien, c'est Edison, avec le Rio Bravo, euh, on est loin du 25$, et on n'est même pas proche du 27,90$, 33,60$, donc quand même là, 8 et 60 de plus cher que le Jack Herrera de Dubon, euh, mais là je suis en train de réaliser, euh... non, non, non, pas de problème, donc, euh, Jack Herrera de Dubon et Edison, deux compagnies différentes. On sait que Dubon, c'est euh, Tilray. Tilray sont avec Grail, Dubon. Et puis Edison sont avec Organigram. Organigram, c'est Edison et Trailblazer. Donc vraiment, euh, tout le monde se bat là, pour euh, le Jack Herrera. Je comprends que c'est vraiment une variété euh, connue internationalement. Mais... Euh, on a-tu hâte que le monde se batte pour du OG Kush? On a-tu hâte que le monde se batte pour du Girl Scout Cookies? Euh, C'est bizarre. C'est bizarre. Euh, Je comprends pas. Euh, y a personne qui comprend. Il n'y a personne qui comprend. Vraiment parfumé, man. Euh. C'est aussi mène, ça. C'est vraiment aussi man. C'est efficace comme un déloise. Je pense pas. Vraiment pas. 19%. Euh, c'est écrit sur le sac. avez tu dit que c'est vrai? Non, non, je veux pas. C'est pas ça que je dis là. Mais. C'est pas un super gros Sativa à 19%, pourtant c'est Cana c'est une compagnie vraiment renommée, médicinale. Euh, Je voudrais te donner peut-être une euh, note de passage, euh, c'est rien d'extravagant, pour ceux qui aiment la ronde, tant mieux. Qualité de cocotte, vraiment bien, mais c'est ordinaire, c'est juste bien. 7 sur 10 overall, pas plus, pas moins. Euh, je te laisse là-dessus Donne-moi un pouce Il euh, y a d'autres vidéos qui s'en viennent Puis inquiète-toi pas euh, La vidéo que j'ai mis sur euh, Patreon On va la voir euh, bientôt sur Youtube C'est un petit test que je fais Et puis euh, je voulais quand même récompenser euh, Les gens sur Patreon Qui me donnent un petit montant d'argent à tous les mois Et puis c'est vraiment extraordinaire euh, Je vous remercie beaucoup tout le monde Ciao